Ah, je me fume pour la fin de la vidéo, 600 watts de moyenne. Ah j'ai peut-être à doubler là, elle fatigue. C'est bon, je l'ai doublé les gars. Wow, il me fait une feinte, il est de me pousser. C'est pas terminé. Petite estive à gauche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, je suis en tenue de cross car aujourd'hui, je vous présente mon nouveau vélo de cross country, le Canyon Lux Trail CF8. Alors c'est un vélo qui est tout en carbone ultra léger, seulement 11,8 kg à la balance, suspension 120 mm à l'avant et à l'arrière que je peux bloquer directement au guidon en tournant ici. En descente, j'ouvre les suspensions, quand ça monte, je ferme en tournant, tout est bloqué, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de motricité au pédalage. Au niveau de la transmission, on est sur du RockShox, SRAM, GX, Eagle, 12 vitesses, et ça se fait électroniquement. Le dérailleur bouge avec l'impulsion, tout est électronique, tout comme la selle qui se fait sans fil. Bien sûr, on est monté sur roues en 29 pouces pour vraiment absorber le terrain, j'ai mis les pneus de mon sponsor Schwalbe, Donc j'ai mis des pneus plutôt à crampons à l'avant Parce que vu que je pars à la fin du mois dans le désert J'ai besoin d'avoir pas mal d'accroches quand même dans le sable Donc j'ai choisi des pneus à crampons Et à l'arrière j'ai mis un pneu avec des crampons plus rapprochés Pour avoir une meilleure bande de roulement Pour que ça roule mieux Les Racing Ralph Pour tester ce vélo là Je ne vais pas aller dans un sentier de cross country Je vais pas aller sur de la route Je ne vais pas aller dans la montagne je vais aller sur GTA 5 je vais carrément rentrer dans GTA 5 je vais mettre mon vélo sur un home trainer et on est parti je vous montre ça bon bah c'est parti du coup j'installe mon vélo sur le home trainer et là c'est parti normalement tu vois ça va fonctionner et en plus la particularité de ce Garmin Tac mon vélo peut faire des et rêves hein. maintenant ce qu'il me faut et eh ben c'est le jeu vidéo GTA et pour ça, eh ben je remercie MSI qui sponsorise cette vidéo et je vais vous montrer l'ordinateur sur lequel je vais jouer. Let's go Ce magnifique PC MSI, le Katana GF66. Wow, Regardez-moi ça Seulement 2,2 ,2 kg le PC. Franchement, c'est ultra light. Tu le mets dans le sac à dos, tu pas faire du vélo. Ça, c'est le top. Et il est surtout ultra fin. Connectique complète. Sortie USB, sortie type C, tu as tout sur ce PC. Un processeur et une carte graphique ultra puissante, comme mes jambes d'ailleurs, hein. donc euh, on se complète bien. Un écran 144 Hz, dalle de niveau IPS qui assure des images réalistes et détaillées Technologie de refroidissement très efficace pour que le PC reste à bonne température. J'ai mon système de ventilation, j'ai mon ventilo quand je vais pédaler sur GTA. Donc en gros, on a tout payant. Très bon son à 360 degrés et Wi-Fi très rapide. Comme moi sur le vélo, je vais être très rapide aussi. Bon du coup les gars, c'est parti. J'ai installé GTA 5 avec euh, la petite option pour pédaler avec le vélo. Du coup, me voilà dans GTA. Je vais aller choisir euh, une petite course. Alors là, c'est soit en mode libre, on peut se balader dans la, dans la course en mode libre ou alors après, ça commence à avoir des circuits, tu vois, gravel, 9 km, 8 km. Il y a plein de circuits en vrai, 11 km, 3 km, 17, 14. Et ils en ont fait plein des circuits, 8, 4 et demi. On va déjà, je vais déjà essayer celui où il n'y a pas de, de course. On va se promener, voir comment ça marche. Voilà nos courses. Voilà, donc ça, c'est moi et ben feu. Donc là, tu vois, il y a deux modes. Soit je me mets en auto drive. Et c'est mon pilote qui va tourner, naviguer tout seul. Soit j'enlève le mode Auto Drive. Voilà, je l'enlève. Et là, normalement, avec le pad, bon, alors je vais essayer entre le vélo et le pad de, de faire ça, mais on va voir déjà ce que ça donne. Donc normalement, mon home trainer, il est connecté au jeu. Et hey, on va tester ça. Ça m'intrigue quand même. Hein alors, alors voilà, il est déjà coincé dans un arbre, le gars. Ah, voilà, ça part en wheeling. Ah, c'est bien mon personnage, ça. Ça, c'est un bourrin. Je peux le faire tourner avec le pad, mais normalement, tu vois, est-ce qu'il tourne tout seul ouais, En gros, il est formaté pour ne pas se prendre des murs, quoi. Attends, je vais mettre l'autodrive et on va juste pédaler Allez, déjà. Ah bah il tombe, voilà. Ça y est, désolé mec. Ok, let's go. En mode autodrive. Et là, normalement, j'ai juste à pédaler et ça va prendre en compte, comme sur les logiciels Zwift et tout ça. Si ça monte, ça va être plus dur sur, sur mon vélo. Niveau, si ça descend, c'est plus simple. Et puis voilà, après, ça va faire une vrai, euh, vrai truc, quoi. Du coup, je suis juste focus sur pédaler. Allez, ça reparti, on va essayer. Pour moi, c'est pareil. J'ai pas changé changer les vitesses, en fait. C'est juste que mon personnage va moins vite dans les montées. Ça a pas l'air d'être adaptatif on se promène c'est quand même énorme de se retrouver dans gta de pouvoir pédaler dans gta alors il faut voir si j'accélère est-ce que mon gars va accélérer aussi 30 et il pédale pas plus vite on se promène à los santos alors on va se choper là il y a du gravel gravel route est ce qui est une section vtt tiens vu que j'ai mon vtt il y a des vraies courses par contre. Hein. 48 bornes les montagnes de los santos on va essayer Bon, on va pas faire les 13 bornes, hein. le but c'est d'essayer d'aller voir un maximum de, de circuits. Donc là, me voilà dans le circuit. Je garde l'autodrive parce que je pourrais pas... On pourrait même jouer en multijoueur apparemment. C'est énorme. Allez, on teste. Alors, les montagnes de Los Santos. Là, en plus, ils me balancent ça directement dans la montée. C'est parti. Là, c'est vraiment les états unis là. là. rentre bien dans le truc. C'est parti. Du coup, en plus, on est chronométré. C'est parti. Allez, on dans les montagnes. Je crois qu'il y a des sections chronométrées. Là, on va aller voir ce que c'est en haut à... En haut, il y a une espèce de truc vert fluo là, je sais pas ce que ça va faire quand on va passer dedans. Bon, on pédale vraiment en tout cas, c'est rigolo de se voir dans, dans GTA. Avec le VTT, là je suis sur le plus petit pignon, hein. je peux pas aller plus vite. C'est dommage ça, que ça prenne pas en compte le changement de vitesse. Alors là, c'est des martiens là, qu'est-ce qui va se passer Ok, non, c'est juste un truc. Ok, c'est rien passé. Peut-être un chrono à part que je suis en train de me faire attraper par, euh, par les racailles du coin là. Ils veulent me voler mon vélo ou quoi Moi je suis au taquet, lui il est Tranquille, je vais me faire doubler oh, Il y Josh qui essaye de remonter Allez, on lâche pas Je sais pas si on est en live avec d'autres joueurs Bon j'avoue les gars, le casque en home trainer c'était pas très utile hein, mais C'était pour se mettre en condition Comme mon joueur, il a un casque aussi, on sait jamais hein T'es dans l'auto, on peut tomber du home trainer Alors, ouais, je commence à être hein, c'est que ça travaille quand même toujours sympa, en vrai, plutôt que de faire du home trainer devant une télé Tu mets ton petit GTA comme ça, c'est rigolo ah, bon, on va tester les autres modes Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre mode Et voilà, ça, je veux choper un truc de gravel ça sera peut-être un peu plus tout terrain Et c'est parti Alors, là, on part sur du gravel Donc un peu plus tout terrain Voilà, là, on est sur un truc un peu plus gravier J'ai un autre gars en VTT Qui a pas le casque Eh, hey, Todd, Todd, t'as pas le casque C'est dangereux, le VTT, sans casque faut pas faire ça, les gars En plus, je crois qu'il est en tongue Oh là là, il me fait peur Allez, ah, Todd, Todd, il est chaud, là Ça joue coude à coude Oh là, il y a Charlie qui remonte derrière ça va être tendu on va accélérer Allez, on va pas se faire battre quand même par un mec en tongs, en short. la sacra hein, les gars allez, là je double tout Ça à la remontada. let's go la remontée de Ted pour la montée finale c'est pas pour cool, en danseuse allez on donne tout, les gars allez faut que je sois en tête Charlie aussi il s'excite je suis en danseuse Voilà oh, il me fait une feinte il essaie de me pousser c'est pas terminé voilà, je suis dernier pour l'instant Petite esquive à gauche Ah oh, ça fume Je suis à 400 watts là Ça, J'ai des gens qui fument là Ça bosse vraiment en vrai hein. Ok, petite pause On va essayer de trouver un autre mode Start, finish Donc là je crois que c'était un petit circuit que j'ai fait hein. On est parti sur de la route, un peu du lumière normalement Ça fait très Nevada tu vois hein. Alors toujours poursuivi par mon pote hein. Je crois qu'ils me suivent partout vraiment eux C'est incroyable je crois que peu importe le vélo que t'as, ça changera rien dans ce mode. Autant sur Zwift, si tu prends un VTT, tu galères un peu plus que le vélo de route et tout ça, mais là j'ai pas vu la différence. Mais ce mode il est cool. Mais alors ce que j'ai envie de voir, avant de terminer, c'est est-ce que je peux vraiment les semer ces personnages-là J'ai l'impression qu'ils me collent tout le temps, que j'accélère ou pas. Voilà, bon, ils exagèrent dans tous les sens mon personnage. Est-ce que je peux les doubler Alors soit Mia c'est une machine, soit vraiment elle est programmée pour être tout le temps devant moi. Ah je fais du 500 watts. Ah, elle bronche pas Il n'y a pas la notion d'aspiration comme dans Zwift bon, En plus il y a l'autre qui est en train de me doubler derrière ah, Je me fume pour la fin de la vidéo 600 watts de moyenne Ah j'ai peut-être à doubler là Elle fatigue C'est bon je l'ai doublé les gars Ah il faut tenir Elle craque là Ah moi aussi je craque Bon bah voilà si vous avez un home trainer, eh n'hésitez ben, pas à télécharger GTA, GTA V. Vous mettez cette petite extension et vous allez vous amuser aussi. N'hésitez pas à me dire quel mode est le mieux. Mais j'ai un truc important à vous dire. Vous voyez, mon vélo, il est là. Et venez voir. Bon, c'est pas tout, les gars. Si vous voulez suivre mon aventure, je vais partir au Maroc à la Titan Désert. C'est 6 jours dans le désert marocain. Plus de 100 bornes par jour, 6000 mm de dénivelé positif. Dans des bivouacs, au GPS, il y a DHL que j'attends. Du coup, on a vite tourner cette vidéo-là une dernière fois avec le vélo. Il l'envoie au Maroc. Moi, je prends l'avion, je vais récupérer mon vélo. Restez connectés. Ciao, les gars.